Le projet MAPANGERI, financé par l'IRD, est avant tout un projet de recherche scientifique mené dans un quartier précaire de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce projet vise à une cartographie participative, c'est-à-dire à cartographier ce quartier avec les habitants, puisqu'en fait ce quartier aujourd'hui eh n'existe pas sur la carte de Cotonou, or il s'agit d'un quartier dense, en plein cœur de la ville. Ce projet se déroule à Ladji, qui est un quartier périphérique de Cotonou. Il souffre de graves déficits d'accès aux soins, aux services de base comme l'eau, l'électricité, l'absence de gestion des ordures. Mais c'est également un quartier qui est riche, riche d'un tissu social particulièrement dense et riche également de sa jeunesse, qui est très active et qui a envie de le développer. Oui. Alors, un jerry, en fait, c'est un ordinateur que l'on monte soi-même, dans un bidon, donc un bidon de 20 litres par exemple, mais à partir de matériel recyclé. L'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation. D'abord, il y a la phase de récupération du matériel. Ça peut être un, un ou deux unités centrales ou ordinateurs qu'on n'utilise pas. Quand on les prend, on récupère les composants qui sont fonctionnels dedans. Okay. d'avoir notre équipement. Pour faire ce diéry, on a besoin, premièrement, d'une carte mère, est la base même du système sur lequel, sur lequel se connectent tous les autres composants, d'un bloc d'alimentation qui fournit le courant à tout le système, et il y a le disque le du sur lequel on installe le système d'exploitation. Dans le bidon, comment on va le positionner pour qu'il soit facilement accessible Sans oublier que ici c'est l'ouverture et la fermeture. On fait le repérage et le marquage des composants qu'on veut mettre à l'intérieur pour trouver les bons emplacements. Après le marquage et le repérage, on fait l'assemblage dans le guéri. Après l'assemblage, il y a la phase d'installation du système. Un système exclusivement libre, il faut que ça soit forcément libre. Après l'installation, c'est l'usage. L'atelier des très brièvement, c'est une quarantaine de participants. C'est 17 dirige fabriqués. C'est des personnes en fait qui ont été transformées, qui ne savaient pas tout ce dont ils étaient capables. Mais à force de, boudi, de bidouiller, de s'essayer à la chose, voilà, on découvre vraiment toute leur potentialités. C'est vraiment ce que je trouve de, de très super devant moi. Voilà. Je connais les gens ici qui n'ont jamais touché à un clavier dans sa, dans sa vie. Mais aujourd'hui, ça les a permis de toucher au clavier et de savoir lire sur l'ordinateur. Avec ça, on peut, on, peut, on peut créer un cyber facilement. Oui projet, il a d'abord permis de fabriquer des ordinateurs et à laisser des ordinateurs dans le quartier pour que les jeunes puissent enfin avoir accès euh, au numérique. Et puis dans un deuxième temps, il s'agit de cartographier avec les habitants euh, ce quartier, euh, aujourd'hui très dense et très précaire, euh, pour euh, enfin le faire exister euh, sur les cartes.